Ce je crois, je crois que ce sera Dena. T'as vu qu'ils ont rendu le tracker payant, comment ça non Et voilà sept nouveaux adversaires. Au combat. Bah Oh non non j'ai pas vu cette info. Ne le dites pas aux autres mais j'espère que vous savez gagner. Oh, vous ici. La bataille fait vraiment rage, dites donc. On va prendre hein. On peut up. On va prendre ça. Salut étudance, merci beaucoup pour le 26e mois de soutien. J'ai pris HelloFresh, ça arrive jeudi, j'ai hâte, tu verras, c'est top. Tu verras, tu vas apprécier, franchement. Bah merci, merci pour ton abonnement et merci pour HelloFresh, merci beaucoup. J'ai de nouvelles recrues à vous proposer. Ah oh, tant pis. Je pense que c'est le play. Je souhaite un bon pense que c'est le play. Des cartes dans la main, ouais. Alter ego, c'est facile à faire, mais c'est pas ouf. Je veux des élèves ou des murlocs, c'est plus difficile. Ça, oh, il est à 24. Lui, il fait chier. Elem ou murlocs. Des cartes dans la main, ça, ça se fait quand même, non bah, C'est que les achats, quoi. Ah non, il y a le spec de la victime qui va fonctionner. Ah il fait chier qu'il est up. On peut pas activer notre quête. Faut pas up dans ce cas-là. Ça C'est pas mal, hein. pas mal, quand. Et pour lui, hein? Ne le dites pas aux autres, mais j'espère que vous avez gagné. Pour lui. qui fera toute la différence. Ok. On va faire ça. Salut Donny. Hello hello, salut Sakune, salut Denis. Bah bon, l'idée c'est quand même plutôt d'aller chercher un T26. Ta 25 et les bêtes après. Les bêtes c'est pas trop mal. Ta 26 il y a Gangropter. Je pense que c'était une bonne chose de prendre cette quête. Les effets de fin de tour. Je pensais à Gangro mais en vrai c'est pas si fou. Elle est massacreuse après. Ah, c'était juste qu'elle était facile à faire. Vous vous débrouillez vraiment bien. Trondman. Massacreuse c'est pas mal avec la quête Le reste est nul aussi va hein. avoir double quête va enfin, double Massacreuse peut-être Double vente pour une note de 2, peut-être du sens en vrai, on le fait au prochain tour, on va chercher l'A6. Je, je crois je Je que vous avez une chance de l'emporter. Je pense oh, que c'est ok. Oh c'est quoi cool, On a un autre bébé crutch. On y est là de la quête, non Peut y être, On va prendre ça. L'important c'est de jouer des serviteurs. Ah. Ouais mais c'est cool ça. Ok, on va faire ça, je pense. bizarre ce bruit, là. On va hop au prochain tour, je pense. Bah J'aurais pu prendre le leader, mais... En tout cas, 40. Hein. Ça va vite, quand même, les PV. Vous vous débrouillez vraiment bien Continuez comme ça. Le bord des rigolos quand. Même. Nice. Un autre c'est cool. On a une autre massacreuse. Bonne nouvelle. Bah hop je pense. Bon sur votre on vire un chambellan. L'idée c'est d'avoir voilà, un bon, une bonne carte à booster quoi. En vrai, ça c'était très bien parce qu'il y avait deux chamb double chambellans. Mais en vrai, lui il a Boubou Divin quand même. Donc je pense que je vais virer chambellan et en fumeur. Ou alors je garde lui. Parce que c'est un. En vrai, je, je pense qu'in fine je vais le finir par le virer, l'en fumeur. Donc je pense autant le virer maintenant. Bref. En fait, je joue pas un peu de stats. Bon, chambellan, c'est sûr que ça vire. Au moins de virer un crutch. Parce que lui Chaque tour il prend Plus 8 plus 8 Et lui il donne Plus euh, 2 plus 2 Mais un peu board lock Ouais mais en même temps C'est juste un plus 2 plus 2 Je vais finir par virer à un moment donné Donc autant le virer maintenant Quitte à virer lui au prochain tour mais c'est peut-être safe Là dessus Dans le ouais, beaucoup de stats. Euh, Sais-tu s'il de... existe un add-on ou un tableau, genre pour te dire la hiérarchie en général de ce qui est le plus fort dans le lobby entre mecha, murloc, etc. Bah, ça n'existe pas vraiment. Dans le sens où ça dépend du personnage, ça dépend de tes adversaires. Dans un lobby où il y a murloc, démon est pas très fort. Dans un lobby où il y a murloc, mais que personne joue murloc, démon va être fort, tu vois. Ah zut! Euh, donc en vrai, je peux pas trop te dire, c'est. Faut te faire confiance à toi. Tu peux pas. Y'a pas de logiciel, et s'il y en avait un, il serait faux. Enfin, ça serait pas bon. Il avait quoi mon adversaire? Il, y aura full. il y avait un Bran Capitan. peux up and roll. Hein. Oh, c'est cool. Ce n'est pas le plus fort, mais il donnera tout. Ah, mieux ça que ça. Hein. Ah, je l'achetez ou pas Non, bah je le gèle de hein, toute façon. C'est un peu pareil là, hein. en avoir deux ou un doré. Donc voilà, donc il faut, euh, ouais, faut, connaître un peu la hiérarchie en fonction des races présentes, et par rapport à ton perso aussi, tu vois, parce que le tracker il peut te dire ah la bête c'est le meilleur archétype, c'est rarement le meilleur archétype, mais bon. Et toi tu joues un perso qui fonctionne pas trop avec bête, bah, ça n'a pas de sens. Et aussi par rapport à la quête, tu peux avoir un perso qui fonctionne très bien avec une race, et en plus cette race est forte, sauf que on te propose une quête. Qui, pas, qui ne rentre pas du tout dans ton archétype, et bah, qui est forte de surcroît. Bah, tu vas pas dire je refuse la quête parce que le tracker il a dit ça. Le tracker il est juste que quand il donne les pourcentages, et encore. Et, encore. et sinon... Euh, et il est, il est très intéressant Non en vrai il est juste que quand il te dit les cartes que les adversaires avaient. C'est que ça le tracker, hein. c'est pas les, les, les probabilités. Enfin, enfin, moi personnellement, je l'utilise surtout pour ça, pas pour les probas. Si les probas, c'est quand même rigolo, c'est un outil euh, sympa en stream, je trouve. C'est êtes dingo, quoi. Bon, c'est cool, on va récupérer Massacreuse dorée plus Massacreuse. C'est intéressant. En plus, avec le, le masque, c'est vraiment fun. Voire même des ah, billes. Théotard, c'est pas mal, hein. <rire> Théotard, c'est pas mal, mais j'ai pas la place. Ouais. En vrai, je pourrais avoir la place, mais. Je pense que c'est moins fort que Massacreuse et rester avec plein de races. C'est dur à dire, hein. Ah. Oh, waouh. Franchement. Oh, waouh. Attends, on triple ça déjà Et franchement, en fonction, on avise. Ah non, mais là, on a la place. Ah non, mais non. Ah bah, au pire, on enlève quelque chose, non Au pire, on enlève quelque chose On enlève lui Ouais, mais c'est strong, hein. Théotard, Massacreuse. Bah, sur ce tour, je peux juste faire Théotard, Massacreuse déjà. On est ouais, d'accord. Ouais, je peux jouer un Théotard, une Massacreuse. C'est strong, hein. Par contre, il faut peut-être mettre une Massacreuse first. Ah, après, ouais, parce que Massacreuse, c'est pas forcément un truc que j'ai envie de récupérer. Je peux récupérer Théotard, franchement, là, ça. Ça peut être pas mal du tout, hein. Oh la stat, c'est débile, hein. Oh. Les effets de fin de tour, hein. je suis sous le dot des effets de fin de tour, hein. faut pas oublier. Hein. Après, Murloc peut nous poser problème, mais... Il nous pose problème d'ailleurs. Et en vrai, on est pas mal. Je pense que ça, ça sera trop dur à battre. Malgré euh, notre très jolie sortie. Ah, il faut qu'il bute mon gardien. Un gardien, c'est chiant parce que... Ah, nice. Bon bah, au tardoré, Ah là, pour le coup, au tardoré je fais un effort. Hein. C'est bah sûrement pas top hein à cause de Schlime. Je veux contre le mort. Putain je suis déjà à 23. Pas bah, en vrai. Laissez-vous tenter par une tasse de thé. En vrai. On peut juste rester comme ça, un tour, et virer Massacreuse au prochain tour. En termes de stats, si on vend Massacreuse pour acheter ça, on perd. Parce que lui, il donne plus, euh, plus 16, plus 16. Ouais, donc non, là c'est roll. Hein. Après, Pour rester, de toute façon je, je suis vraiment strong. En vrai, j'aurais peut-être pu geler Leroy. Recrue, le ah, ça c'est pas mal, mais je sais pas si j'aurai la possibilité en termes de mana. Non, je pense pas. Je vais rester comme ça. Ouais, on est vraiment très très gros. Hein. Le problème, c'est. Euh, voilà, lui il, nous a, lui, il nous a vraiment mis beaucoup beaucoup beaucoup de dégâts. Il est énorme ce gars. Heureusement qu'on était à 40. En stat, on est strong. Hein. Ouais, c'est sexy. Hein. Franchement, euh, Théotard doré, Massacreuse doré, Manquantour Looper doré. Un petit taunt sur ça, voire sur ça, peut-être. Non, je peux mettre lui first et taunt là-dessus. Après, faut taunter aussi Théotard, j'imagine. Ouais, elle est sympa cette game. Elle est sympa, mais. Voilà, elle est murloc. Murloc présent, je pense qu'on va avoir du mal à, à faire top 2, peut-être même. Il peut y avoir un dragon aussi, hein. il peut y avoir un gars qui joue des amalgames, il met, il met Nadina et il nous bat. Donc, euh, ouais, je plains celui qui va jouer contre Pongi. Euh, je pense que je peux faire top 2. Mais si je fais 3, c'est pas choquant. En hein. vrai, ma compo elle est très belle, elle est très puissante. Mais voilà, elle a des counters qui sont des hard counter. Après je pense qu'un dragon je peux le battre en termes de scale, de scaling, vous voyez. Je pense qu'il y a quand même moyen. C'est quoi le dernier qui est mort Massacreuse, non hein Théotard, hein bah, Ça change rien, je peux pas enlever un truc pour mettre Théotard. Pour enlever Massacreuse dorée pour mettre Théotard, quoique. Quoi Pas. Engager serviteur vous permettra de fusionner trois. En attendant. Ah, remarque, je peux tout jouer et ensuite finir par ça. Ouais, oh, c'est pas con en vrai. que je t t euh, lui ah, ça habitant hein. ouais, je dis ouais devons ça sûrement remplacer le Théotard par un, une vraie carte. Il bah, n'y a pas de vraie carte, donc... Euh. Ah, Uther, qu'on garde en main. Prochain tour, il va virer, à moins qu'on fasse permanent, mais ça n'a pas de sens. Fais ça first. Bon, heroine, c'est pas mal, quand même. On est, gros, on est gros, on est big, et on est énorme derrière. Et <rire> c'est cool en vrai. Fais ça first, quand hein. même. Une bête. Ah la stat est strong hein. On se le dise hein. On se le dise la stat est strong C'est cool on a bloqué euh, Ça c'est super hein. On a bloqué Goldrin Doré de surcroît Ça ça change tout hein, Parce que bon après en termes de stat On est large devant quand même hein. Même si Ouais Mais bon il y a du scam avec ces bois Il va y avoir des Leroy hein. le... Là Leroy il nous fracasse hein. Leroy Monted c'est des cartes qu'on aime pas va récupérer un vieux c'est Pas très grave, mais. Bon! Alors, il a repris 15 contre euh, le petit slime. <rire> il a perdu, what the fuck? Bon travail! L'important, c'est de jouer des serviteurs. Mes prémonitions sont toujours justes. Pour la justice Je me l'origine de votre Je pense qu'il ne faut pas mettre un, plutôt un crotal sur euh, bébé Crutch. Après, il y a hum, Baron avec ça, mais le problème, c'est que contre, ah, qu quoi, quoi, contre Dragon, ça peut être pas mal. On prend juste Baron. Il enfin, a pas taunt, mais en vrai, c'est cool quand même. Au-dessus de ça, non C'est dire. Ouais c'est assez dur à dire. Eux, vaut mieux un... Héroïne ou des PV. Ah des PV, ça peut être pas mal. C'est-à-dire qu'on le met first comme ça. Le va vous pas sûr d'avoir envie de jouer les crotales. Ouais on a de la stat hein, je sais pas trop comment il est au nimbo là mais franchement en termes de stat on est quand même présent hein. Même s'il a un peu plus de trickiness, je pense qu'on est vraiment strong hein A droite, à gauche, ça changera en vrai, c'est à droite à gauche mais ah. pas sur crutch parce qu'il va mourir Ok cool, ok cool, ça protège notre baron, très intéressant ah, on a trop de stats. En fait il a gagné euh, le murloc. Parce qu'il avait. Ouais, il avait la mounted, il avait de la résilience, il a un peu de stats. Hein. Sauf que nous on est homogène, c'est notre force. Okay. Bon il faudrait que slime il meure. Hein. Franchement, y a, on a une chance de top 1 si Slime il meurt. Slime ne meurt pas. Et, et on prend le slime. Why, why, why why. Euh, peut-être faut up pour Mounted. Voilà qui Pas sûr d'avoir envie de stater, là. Ah Bon, l'ireuil. hein. <rire> en termes de... Attendez, je réfléchis. Je peux virer ça. Est-ce que je continue à stater avec ça Ouais, bah, je pense que c'est OK. Par rapport à Bet, par exemple. Je veux pas prendre 23, là, quand même. J'ai un bord énorme. On ne pense pas prendre 23. Donc, je vire ça. Ouais, ça marche. Ça. Ça. Art, ça. Tyroï. Ça, ça. Et en vrai, au prochain tour, bah, je peux peut-être virer Massacreuse et même Théotard contre lui. Après, je peux le faire maintenant en me disant que c'est le dernier combat. Ah je sais pas. Parce qu'en vrai, si je le gagne pas maintenant, je le gagne jamais, non Est-ce que je me résine pas à faire un top 2 dans cette game Peut-être. Peut-être qu'il faut accepter le top 2 dans cette game. Et faut vraiment s'armer contre, en fait il faut se préparer contre Keltas. Eh, je peux me tromper. Ouais, ouais. On sait qu'on allait pas prendre 23 contre Murloc en général, il y, y a peu de dégâts. Mais... mais en fait on peut pas battre les amalgames, les choses comme ça. Ouais. Ok. Il a même pas utilisé sa quête, c'est honteux. Ouais, on J'ai bien fait de garder ça parce qu'on l'aurait pas battu. Là, on va jouer contre Keltas. Ah non! Combat, de vite se remettre en bon, on va essayer de se... de se préparer contre Fongi. Comment on se prépare contre Fongi? Bon, c'est pas une histoire de stats. Non, ça va en, en termes de stats. Peut-être qu'on a besoin d'un dynamiteur. Ah, il a pas tant de boubous, hein. Je pense qu'il faut mentir Leroy, des choses comme cela. <rire> ouais, Manteed, Leroy, des héroïnes. Ah, on a une Manteed, donc on va garder en main. Ça sert à rien de la jouer, on est sûr de gagner, là. Euh, on est sûr. Ouais, je pense quand même. Je pense quand même. Ouais, ouais, moi, je suis un amoureux de la compo ménagerie, Donc là, j'avoue que je suis content. C'est vraiment une jolie partie. C'est vraiment une très très, belle, une très, très belle game. Théotard Massacre, c'est super sympa. Euh, ouais, donc ça, ça va virer pour Mantid. Et euh, ça, ça peut virer pour Héroïne. Hein. Je, je pense pas que ça suffise, mais... Faudrait trouver un euh, Uther aussi pour euh, notre Leroy, pour pas qu'il meure sur son tunnelier. Euh, ouais la combinaison des deux était. Mais j'aime vraiment bien euh, Denatrius de plus en plus. Franchement Denatrius c'est un perso que j'aime beaucoup. Alors certes il a pas d'armure mais. Je trouve que c'est vraiment un perso qui peut créer beaucoup beaucoup de choses, très puissantes et dans plein de domaines différents. Et souvent il y a parfois des très belles combinaisons de quêtes Et là j'avoue que la combinaison était plutôt jolie Même si sur le papier ça avait l'air naze mais En vrai le fait d'avoir trouvé une massacreuse derrière c'était... On, on a vraiment enchaîné quoi Vous, vous vraiment bien. Je pense que vous avez une chance de C'est beau hein bébé crush 160-160 quand même Franchement Je, je pense qu'il va il va mourir quand même le marsinx 5. Okay, il a Mantead et tout. De hein. bah, toute façon, s'il meurt pas, on joue contre lui. Non, il meurt. Ok. Euh... Bon... Bah, let's go. Hein. Oh, deuxième mounted Franchement, je, je, peux pas, je peux pas mieux faire. <rire> en vrai, franchement, mon board, je peux pas mieux faire. Il est énorme. Il est monstrueux. Il y a de la résilience dans tous les sens. Il y a des stats dans tous les sens. Mais je pense juste que lui, il est meilleur. quoi. Enfin, le perso de base, il est meilleur. Bon. Euh, ok. En fait, la 3-7. Genre, je peux envoyer Antelopeur dedans. Et ensuite. Le Leroy, il tape dans... Ah ouais, non. Le Leroy, on veut qu'il tape sur des choses Nadinaesques. À moins de mettre lui first. Comme ça, il a vraiment une chance... De... De taper avant la Nadina. En fait, les furies des vents devant, dans ce cas-là. Ouais, mais non, parce que la Nadina, elle va forcément... Ouais, c'est dur à dire. Et j'aime bien ce spot en vrai Le crush avant Ouais comme ça je sais pas. franchement On verra mais Ouais vous voyez là je peux re c'est assez intéressant Ah non il y a l'héroïne Oh on est devant what the fuck Allez on le gagne ce combat on le gagne on le gagne on le gagne Oh non ce hit est horrible Ça c'est bien Ça c'est horrible ça Ça c'est horrible Oh non Ah non on gagne Ah je pouvais pas mieux faire là Je me suis armé comme un enfoiré à la fin Tout, a, tout avait une valeur sur mon board C'est ça aussi c'est une histoire d'advantage de, de puissance advantage Tout avait une valeur à la fin Nice Il y avait aucune carte qui tapait et qui ne faisait rien Ah, je pensais vraiment que j'allais être full derrière mais en fait il a viré Sanadina Après il avait héroïne donc c'était pas mal aussi j'avoue. Ah super